Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Yield Management ou aussi appelé revenu management quand on fait la location courte durée tu vas voir qu'il faut absolument appliquer ce genre de stratégie donc tout ce qui est yield management revenu management notamment avec airbnb on va parler beaucoup d'airbnb mais ça se pratique bien entendu avec toutes les plateformes de location courte de durée type booking type abritel type homeway etc etc mais c'est vrai que tu le sais j'ai vraiment et eh bien une préférence pour airbnb puisqu'il y a déjà des outils qui sont préintégrés justement on va en parler mais la stratégie de, de, de prix, de revenu management, c'est une stratégie que tu dois absolument développer dans ta location courte durée si tu veux que ça soit un véritable succès. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, les générique Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube où on parle justement de location compte durée, d'investissement locatif, de sous-location professionnelle immobilière, de conciergerie... De conciergerie Airbnb automatisé. D'ailleurs, si tout ce qui est sous-location et conciergerie, ça t'intéresse, eh je t'ai préparé des petites formations gratuites justement pour te former et t'expliquer comment toi aussi, tu peux te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, sans apport, tout ça. Eh bien Tu vas découvrir ça dans cette formation gratuite à découvrir tout en bas. Aujourd'hui, Yield Management, Revenu Management, est-ce que c'est déjà quelque chose qui te parle Dis-moi dans la zone commentaire tout de suite, est-ce que c'est quelque chose qui te parle si ça te parle pas, alors là vraiment il faut que tu te que tu vraiment que tu regardes bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais te livrer pas mal de pépites dans cette vidéo et d'ailleurs je t'invite et je vous invite tous si vous regardez cette vidéo eh bien à rester jusqu'à la fin puisqu'il y a vraiment beaucoup de pépites que je vais livrer ici normalement c'est des pépites que je réserve eh bien aux personnes qui ont rejoint mes programmes de formation. Mais aujourd'hui, je me suis dit que c'était quand même intéressant qu'on en parle et qu'on rentre un peu plus et qu'on livre encore un peu plus de contenu sur cette chaîne YouTube. L'objectif, c'est qu'on monte toujours plus en plus en contenu sur cette chaîne YouTube. Donc, mets-moi tout de suite en commentaire. Oui, non, fais-tu du lead management ou pas Et si tu en fais, comment tu le fais Allez, je te laisse quelques instants, mets-moi ça dans la zone de commentaire et on enchaîne. Alors, le lead management, c'est quoi Aujourd'hui, c'est une manière, si tu veux, de gérer sa stratégie de prix et taux d'occupation. En fait, le review management repose sur deux critères essentiels, qui est le taux d'occupation et le prix pratiqué. Et les deux sont corrélés. Puisque, bien évidemment, on peut très bien avoir un taux d'occupation de 100% et louer ses nuits bradées de manière bradée. Et là, oui, tu as fait un taux d'occupation de 100%. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand de nombreux propriétaires, par exemple, dans le cas de ma conciergerie, me demandent quel est le taux d'occupation que j'ai sur la ville, en fait, ça, ça, ça je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je leur dis, la, la, la question n'est pas suffisante, elle n'est pas complète. Tout simplement parce que vous devriez me poser la question quel prix vous pratiquez et quel taux d'occupation Ou alors, et moi je préfère raisonner plutôt en chiffre d'affaires, quel chiffre d'affaires je peux garantir aux propriétaires dans le cadre de ma conciergerie C'est bien quand même ça derrière qu'on cherche à générer. C'est un chiffre d'affaires et donc une rentabilité, et, et, et plus pour aller plus, plus droit au but, c'est donc le cash flow. Donc c'est bien de ça qu'il faut parler et absolument pas uniquement du taux d'occupation ou des prix qui sont pratiqués puisque à mon sens c'est insuffisant si on parle de ça. C'est vraiment les deux critères qui font et ce qui compose le revenu management. Donc le revenu management, bah, finalement il y a trois manières de le faire aujourd'hui. On va commencer par la première, donc la première bah, c'est tout simplement appliquer un prix euh, on va dire tout le temps identique toute l'année et puis éventuellement avoir des prix un petit peu plus forts euh, pendant les week-ends ou par exemple en basse et haute saison. Ça c'est la stratégie que font de nombreux propriétaires un petit peu débutants euh, ou tout simplement qui font ça euh, pas de manière optimisée, qui ne cherchent pas à générer spécialement des revenus euh, de haut revenu par rapport à ça, de haut rendement et donc ils ont une stratégie plutôt euh, basique. Et voilà, ça n'apporte pas des résultats euh, extraordinaires et ça n'a pas surtout optimisé et maximisé en fait le, le revenu management, le revenu qu'ils vont, qu vont générer. La deuxième stratégie, c'est utiliser euh, ce que propose notamment Airbnb qui est le, le Smart Pricing, donc euh, ce qui permet de gérer les prix en automatique et c'est Airbnb finalement qui va décider du prix donc, alors moi je te le dis tout de suite direct euh, décoche tout de suite cette fonctionnalité là je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants euh, donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette stratégie, tu le sais quand tu paramètres ton annonce, tu as la possibilité de mettre ce qu'on appelle un buy price donc un prix de base ou tout simplement un smile pricing et donc là c'est Airbnb qui va calculer euh, en fonction de ton taux d'occupation en fonction de tes concurrents etc il et va calculer un prix mais en fait ce, ça c'est c'est anti euh, alors ça c'est pas c'est pas fait pour nous euh, c'est fait pour airbnb oui et c'est fait pour euh, les voyageurs parce que les voyageurs et airbnb vont être satisfaits de cette fonctionnalité tout simplement parce que l'objectif d'airbnb c'est de remplir c'est de prendre un maximum de, de, de, de réservations et les voyageurs sont contents parce qu'ils vont payer pas cher euh, tout simplement parce qu'ils vont te mettre des prix juste euh, très très bas alors oui tu vas avoir un taux d'occupation de 100% et y a pas de problème Mais par contre ton, tes prix vont juste être, ça va juste être n'importe quoi et tu vas louer à des prix qui, qui vont être juste euh, pas, pas acceptables, tout simplement. Donc je te laisse faire le test en hein, quelques instants, tu verras, tu comprendras très rapidement. Et ça, encore une fois, c'est uniquement pour satisfaire Airbnb parce que eux, leur objectif n'est pas le même que le tien. Toi, tu es là pour gagner de l'argent, eux, leur objectif, c'est de remplir. Et puis bah, le voyageur, son objectif, c'est de payer le moins cher. Voilà, donc on n'a tous pas les mêmes objectifs, bien évidemment, en fonction de quelle situation, dans quelle position on se situe. Donc ça, c'est la deuxième manière Donc tu l'as compris. Ce n'est pas du tout celle que je recommande, bien évidemment. et Il reste donc la troisième stratégie qui est une stratégie de... intelligente où là, on va faire ce qu'on appelle réellement du yield management. Donc, c'est quoi C'est qu'en gros, on va nous-mêmes piloter donc, la base de prix Hein, donc euh, les prix qu'on va pratiquer sur notre, euh, sur notre annonce et qui va être lié fortement au taux d'occupation. Alors comment on va faire ça Alors, comment je pourrais t'expliquer ça euh, Tu as déjà des outils, bien évidemment, qui te permettent de le faire. Donc euh, je pense que tu connais ou tu connais peut-être pas, tu as tout ce qui est Price tu as Beyond Pricing, euh, qui sont des outils qui effectivement vont te calculer automatiquement les prix. Mais... Ils vont même te faire des suggestions par rapport à ta ville, etc. Mais encore une fois, c'est insuffisant, c'est insuffisant, c'est bien. C'est déjà un level au dessus, c'est à dire que tu t'es déjà placé au dessus des autres. Et donc, c'est plutôt, c'est plutôt bien, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que généralement, ces plateformes euh, résonnent sur la moyenne qu'il y a dans ta ville. Et ce n'est pas forcément non plus les objectifs que toi tu as euh, à titre euh, professionnel euh, parce que toi tu as peut-être des objectifs. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces plateformes vont résonner sur la moyenne dans la ville. Donc, c'est plutôt bien parce qu'effectivement, tu vas être dans la, dans la moyenne, donc ça va être bien calculé par rapport à ça. Mais tu ne seras pas dans la moyenne haute, déjà tout d'abord. Deuxièmement, elle ne va pas prendre en considération des événements euh, qui ont été annulés ou qui vont être rajoutés. Et on l'a vu avec le Covid, etc. Ça a quand même eu un impact assez fort. Euh, et moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que euh, bah, parfois, euh, cette plateforme ne va pas forcément chercher les prix les plus bas, alors qu'elle devrait ou à, à l'inverse, les prix qui sont affichés, euh, comment dirais-je, euh, par exemple sur des événements, sont en deçà de ce que normalement on pourrait faire. Et, et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est là où on va arriver vraiment dans le cœur du sujet et tu vas bien comprendre ce qui est en train de se passer et tu vas bien comprendre le but du yield management. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais qu'on a tous envie d'aller très, très vite et de regarder une autre vidéo. Je le sais très bien, mais pourtant, ici, il y a vraiment du contenu qui va tomber et, euh, et c'est important que tu sois bien accroché. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que tu fasses quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. C'est que tu arrives à déterminer le, ce qu'on appelle en anglais le Booking League Time, c'est-à-dire le délai du temps de réservation. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu arrives à déterminer en fonction des mois de l'année, eh bien, en combien de temps, combien de temps il faut en moyenne pour prendre une réservation. Je m'explique. Euh si tu veux, tu vas alors il y a des outils pour le faire. Alors, tu as RDNA qui propose des outils qui vont te donner quelques infos par rapport à ça. C'est ce qu'ils appellent le pacing et RDNA. Tu verras dans le menu. Euh... Et d'ailleurs, avant de continuer, je vais te proposer juste après. Donc là, je vais t'expliquer les généralités. Et juste après cette cette vidéo, tu découvriras dans la zone commentaire justement une petite formation que je t'ai prévue par rapport aux différents outils, comment je les utilise. Donc, ça t'intéresse, tu découvriras ça tout de suite dans la partie commentaire. Tu rejoins ce petit... Euh... C'est gratuit. Tu rejoins ça et du coup, ça permettra d'aller plus loin justement et bien comprendre le, le fonctionnement. Si tu veux, donc le Booking Lead Time, ça va te déterminer eh bien, en combien de temps, en moyenne, euh, dans ta ville, et eh bien euh, les réservations se font. Et donc, sur, donc, comme je le disais, sur RDNA, on a le Pacing RDNA qui du coup va nous dire, bah voilà, la semaine précédente, les 30 jours précédents, il y a eu... Euh, des réservations pour la semaine qui vient, le mois qui vient, etc. Ça, on va déjà pouvoir avoir des informations par rapport à ça. Mais c'est pas très. Comment dirais-je On n'a pas de... c'est pas très quantitatif. On a du mal à... On a l'info, hein, et tu découvriras ça dans la petite formation que je, que je t'ai prévue. Mais on a l'info, mais c'est pas non plus très explicite. Par contre, on a un outil qui est intéressant, qui est euh, donc euh, All The Rooms. Et donc là, c'est un outil qui va te donner précisément, en fait, mois par mois, tout simplement, le délai qu'il faut pour euh, prendre une réservation sur le mois en cours. En gros, combien, en, en bout de, euh, à partir de combien de temps, euh, pour déterminer, par exemple, je, je donne un exemple concret, on est au mois d'octobre, et eh bien, euh, combien de temps il a fallu aux personnes, pour le mois par exemple de novembre, pour prendre une réservation Sous combien de temps se fait une réservation Alors, je te le dis, en moyenne, et si tu n'as pas cet outil-là, parce que c'est un outil payant, si tu n'as pas cet outil-là, et eh bien, en moyenne, sache que c'est à peu près 30 jours. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur l'ensemble des villes dans le monde entier, c'est à peu près 30 jours qu'il faut pour prendre des réservations. Mais on s'aperçoit aussi que, donc encore une fois, en fonction de ta ville, en fonction de l'année, en fonction du mois, eh bien, y a, ça, peut être beaucoup, ça peut être raccourci. On le dit souvent, on a beaucoup de réservations de dernière minute. Et c'est vrai. Il euh, y a des villes, par exemple dans ma ville, je sais qu'on a beaucoup de réservations de dernière minute. Et ce n'est pas du 30 jours justement, C'est moindre, c'est beaucoup moins que ça. Et ce facteur-là, il est important. Pourquoi parce qu'en fait, tu vas te fixer un objectif. C'est-à-dire que si tu sais, je donne un exemple, si tu sais que les réservations se font généralement 30 jours avant l'arrivée. ok, C'est-à-dire que la prise de réservation se fait 30 jours dans les 30 jours. Eh bien, ça veut dire que si, par exemple, à l'instant T, et pour les, euh, donc les, les 3 semaines, 30 jours à venir, ton taux d'occupation n'est pas... Et là, je vais te le donner aussi, c'est pareil, à peu près de 50%. C'est à peu près la, la cible qu'il faut avoir. Ça, c'est la moyenne. Mais si tu veux être un, un hôte, justement, qui va chercher un maximum, de qui veut remplir son calendrier au meilleur prix, essaie peut-être de te fixer des objectifs à 60-70% taux d'occupation. Donc, si on sait que dans les réservations, on se fait sous 30 jours. Donc, toi, tu te fixes 60-70%, par exemple, de taux d'occupation. Eh bien, tu dois vérifier que, justement, dans 30 jours, normalement, à l'instant T, tu dois avoir à peu près 50-60%. 70%, voire 70%, mais c'est un petit peu ambitieux, mais 50-60% de réservation. Et quand du coup, tu as réussi à faire ça, eh bien, en fait, tu réponds à tes objectifs, mais aussi corrélés avec ce qui se passe dans le marché. Je donne un autre exemple. Si tu sais, par exemple, que dans ta ville, les réservations se font plutôt la semaine précédente pour la semaine à venir, bah, ce qu'il va falloir vérifier, c'est justement la semaine à venir, quel est ton taux d'occupation parce que si effectivement tu n'as pas répondu à ce que le marché est plutôt tendance à nous indiquer, c'est que donc tu es en dessous du marché. Si tu es au-dessus, tant mieux, bien évidemment. Mais ça veut dire que si tu es en dessous, il y a des, donc des actions à prendre. Et donc, les actions, c'est quoi C'est bah, si tu, tu utilises des outils de, de gestion de management, de, de yield management type Price Labs par exemple, et eh bien ça va être peut-être de baisser sa base prix. Sur Pricelabs, on a donc euh, trois euh, zones hein, qu'on peut remplir, enfin trois zones principales, parce qu'il y en a d'autres derrière. Donc on a la zone de base, donc le prix de, de base, en fait le prix que nous sur lequel on souhaite aller euh, sur notre appartement, qui est d'ailleurs suggéré par la plateforme, qui globalement est plutôt cohérent, on va le dire, plutôt cohérent. Et après, tu as le prix de base. En règle générale, j'aime bien dire moi que le prix de base doit être à 10%, inférieur au, euh, pardon, le prix le plus bas doit être inférieur de 10% au prix de base. Un exemple, tu loues 100 euros, eh et bien, c'est 90 euros. Mais si on se rend compte qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est-à-dire que si, si on sait que dans les 30 prochains jours, qui est à peu près le délai moyen de prise de réservation, on s'aperçoit que le taux d'occupation n'est toujours pas de 50%, il y a donc un problème. Et en plus, ce qui est bien sur des outils comme Pricelab, c'est que tu as des indicateurs. Donc tu as des taux, des pourcentages d'occupation. Et donc tu sais, par exemple, bah, que euh, le mois prochain, sur le, les 30 jours prochains, eh bien, par exemple, tu as peut-être que 50%, 60% ou 30%. Et donc c'est là où on va corriger. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint la zone verte, ou qu'on soit, en, ça peut être en zone orange, mais si tu es en zone rouge, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à atteindre l'objectif que tu fixé. Si l'objectif c'est 50-60%, eh bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va baisser le prix de base un tout petit peu pour aller chercher et aller euh, justement aller chercher ces réservations qui nous manquent. Donc tu l'as compris, PriceLab c'est très bien, mais c'est un outil qu'il faut régulièrement alimenter, qu'il faut régulièrement manager tout simplement. Donc moi ce que je te suggère tout simplement, c'est qu'une fois par semaine, par exemple le mercredi, tu peux très bien te prendre une heure et tu justement tu reprends tout ça. Et tu regardes un petit peu, en plus c'est très, très visible, c'est-à-dire que euh, en fonction, et alors justement ce que tu dois faire absolument, mais j'en parlerai dans cette petite formation, c'est justement tu dois paramétrer euh, les, les, les frames, c'est-à-dire les, les visibilités de ton annonce par rapport à, à, donc à ta ville. Donc moi, généralement, j'aime bien mettre dans les sept prochains jours une visibilité à 30 jours et éventuellement une visibilité à 60 jours. Je sais que ça ne sert à rien d'aller sur les 90 jours, je ne prendrai pas de réservation à 90 jours, ce n'est pas le principe de ma ville. Mais au contraire, si tu es dans une ville où tu sais qu'il y a des réservations qui sont faites longtemps à l'avance, je pense par exemple au tout ce qui est station balnéaire, euh, où il y a une très forte saisonnalité, bien évidemment la stratégie ne va pas être la même. Moi je te parle vraiment d'une stratégie plutôt, euh, on va dire, sur les villes... Euh, comment dirais-je, qui sont des villes euh, euh, qui ont une, euh, une arrivée euh, ou qui a un flux de voyageurs qui est relativement constant durant toute l'année. Il y aura peut-être des variations, mais pas des grosses. C'est sûr que si tu es en bord de mer ou tu es sur une station de ski, etc., bien évidemment, il y aura des, des périodes qui vont être beaucoup plus fortes que d'autres. Mais on peut appliquer ce genre de stratégie également. C'est juste qu'on va adapter et qu'on va avoir une visibilité un tout petit peu différente. Donc, ça, c'est ma stratégie, c'est celle que j'utilise qui me permet, eh bien, de savoir où j'en suis tout simplement. Par rapport à ma ville et en fonction des villes, en fait, on aura une, une visibilité totalement différente par rapport aux prises de réservation. Et ça, pour, on, pour le seul moyen de le savoir, c'est d'utiliser des outils qui, justement, vont nous permettre de savoir eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ma ville et est-ce que j'ai atteint les objectifs. Puisque si la moyenne prend des réservations sous 30 jours et que toi, tu es toujours inférieur à 50% d'occupation, c'est qu'il y a un problème. Et ça veut dire aussi que plus tu vas te rapprocher de la date en question, plus tu vas avoir tendance à baisser les prix. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que euh, si par exemple à un moment donné, tu t'aperçois que dans ta ville, on prend beaucoup de réservations sous 7 jours, pour la semaine qui vient, bah ça sert à rien de casser les prix. Tout simplement parce qu'on sait que les réservations vont tomber. Si on sait que les réservations vont tomber, parce que c'est ça la vraie question, c'est est-ce que je dois casser mon prix et, et quand je dois le casser mon prix et si effectivement on sait que la réservation tombe entre guillemets la veille pour le lendemain, est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup de casser le prix puisque de toute manière tu as une très forte probabilité que tu prennes la réservation Et c'est bien là l'enjeu, l'enjeu il est bien là. Donc c'est ça qu'il faut que tu arrives à déterminer. Alors une autre stratégie aussi que moi j'utilise c'est que, euh, et j'en ai déjà parlé de ça, hein, j'avais dit que j'en ferais une vidéo, il faut vraiment que je la refasse, c'est la stratégie de la moyenne durée. Euh, moi à mon sens euh, on doit tous d'abord réfléchir stratégie moyenne durée pour pas mal de raisons euh, je vais pas forcément entrer dans le détail ici mais euh, la stratégie de la moyenne durée c'est plutôt intéressant je vais t'expliquer pourquoi tout simplement parce que on va d'abord aller chercher des réservations plutôt longues donc de plusieurs semaines un mois voire plus et ce qui va se passer c'est que entre deux grosses réservations on va avoir des trous qui seront pas remplis et c'est là où, justement, on va appliquer une stratégie agressive pour aller remplir les trous. Je te donne un exemple. J'ai pris euh, donc une réservation euh, donc longue durée pour une entreprise sur un de mes appartements donc là ces derniers jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit qu'il allait me libérer l'appartement le week-end. Ben ça, c'est top parce que le week-end, du coup, j'aurai une stratégie pour des personnes qui viennent uniquement le week-end et la semaine, j'aurai cette entreprise-là. Alors, bien entendu, j'ai appliqué une remise et des prix qui sont euh, liés à ça mais là on a raisonné plus sur le mois et du coup la personne a validé donc euh, le, le, la réservation et moi pour le coup bah je remplis les week-ends et donc là pour moi c'est du c du gras, c'est du plus en fait j'ai fait mon mois avec lui, j'ai calculé, j'ai fait mon mois donc j'ai fait l'objectif à que j'ai voulu atteindre et le week-end bah, je récupère des réservations en plus qui vont venir complètement gonfler mon cash flow. Pareil aussi, euh, dans la stratégie de la moyenne durée, si à un moment donné tu prends des réservations que le week-end, il faut te poser la question, c'est pas normal, c'est pas normal. Si tes réservations sont toutes le week-end, il y a un vrai souci, ça veut dire qu'en gros tu vas pas pouvoir aller chercher des réservations de moyenne durée, c'est-à-dire que tu t'es complètement privé de ces réservations là, et ça veut dire que donc du coup tu vas pouvoir louer que du lundi au vendredi, ce qui risque pas forcément d'intéresser tout le monde, ça peut intéresser mais pas forcément. Et du coup, ça va être, ça va complexifier ton travail de, de prise de réservation. Parce qu'en fait, ton calendrier va être partiellement rempli. Donc là, faut être très vigilant. Ça veut dire aussi que peut-être que le week-end n'était pas assez cher. Encore une fois, moi, je préfère avoir un taux d'occupation à un prix qui est cohérent pour moi, un taux d'occupation élevé avec un prix cohérent pour moi qu'avoir euh, des loués euh, déjà sous, dans les deux mois qui viennent, alors que normalement, bah, c'est plutôt dans les 30 jours que ça se fait. Si j'ai loué deux mois après, c'est que c'est pas normal. C'est que je devais être vraiment en dessous du prix du marché. Tu comprends en fait l'idée C'est que si tu es vraiment décorrélé du marché, ça, ça se voit tout de suite sur les réservations. C'est qu'il y a bien un problème. Autre chose aussi euh, qui se passe, c'est que si, euh, par exemple, dans les. Parce que pas mal de personnes euh, se, se vantent ou vont te dire Ah, mais moi, t'as son. Euh, ça y est, je suis full les trois prochains mois. Ok, c'est bien. Mais est-ce que, justement, tu as vérifié le booking, euh, le booking lead time Donc, c'est-à-dire en moyenne, en combien de temps est pris les réservations Si, effectivement, le booking lead time t'indique que les réservations se font trois mois à l'avance et que toi, tu as un taux d'occupation à 100 c'est bien, mais je pense que ça mérite d'être optimisé. Ce n'est pas tout à fait normal. Euh, si enfin, c'est assez cohérent, mais il y a quand même, faut faire attention au, au, niveau de la, au niveau quand même du prix. Mais ce que je veux dire, c'est que si imaginons ton Booking Glean Time est à euh, 30 jours et que toi, tu as réservé, euh, tu es, es quasiment occupé, tu as 80% d'occupation euh, en 60 et en 90 jours, là, il y a un problème. Bah ben oui, il y a un problème, tout simplement parce que ça veut dire que normalement les réservations se font que sous 30 jours. Et toi, tu as déjà réservé la, la, les, les mois suivants. Ça veut donc bien dire que le prix est inférieur au, à ce que tu aurais dû prendre normalement. Donc ça veut dire que tu as loué pas assez cher. Voilà, je pense qu'on a pas mal répondu euh, à tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, on va pas se mentir. Je pense que c'était peut-être un petit peu compliqué pour certains, justement, tout ce que j'ai pu expliquer ici, parce que c'est vrai que c'est très technique. Euh, moi, ce que je te propose, justement, c'est de continuer cette vidéo à travers eh bien, une petite formation que je t'ai préparée, justement, dans la partie commentaires, où je vais t'expliquer les différents outils que j'utilise, comment je construis mes analyses et... Voilà, On va parler un peu plus de tout ça, sur aussi le, la, la, les réservations à 30 jours, enfin les réservations plutôt moyenne durée, pour que ça te permette d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Et puis tu verras ensuite, il euh, y a aussi... Par rapport au e-management, il y a aussi possibilité de déléguer ça à des personnes qui sont spécialisées. J'ai d'ailleurs fait des vidéos par rapport à ça. J'ai aussi fait des interviews de personnes qui sont spécialisées là-dedans, encore plus que moi, même si j'ai un petit peu de connaissances quand même dans ce, dans ce sujet-là. Euh, donc, si ça t'intéresse, eh tu verras par la suite, tu pourras aller un petit peu plus loin et, et, et pousser un peu plus loin tes analyses, notamment si tu veux te faire accompagner sur la gestion de tes biens, aussi bien en conciergerie, qu'en sous-location, qu'en investissement locatif. Et je peux t'assurer que les résultats sont sont vraiment là et tu vas vraiment constater des bah, tout simplement des, des augmentations de tes chiffres d'affaires, de tes rentabilités, de ton cash flow, rien qu'en utilisant des techniques comme celle-ci euh, que je viens t'expliquer là et toutes celles aussi qui sont à venir et que j'explique un peu plus loin dans, dans, dans le cadre de, de mes formations justement. Voilà, on a terminé. N'hésite euh, bah, pas à commenter justement, à me dire comment toi tu fais. Est-ce que tu trouves ça pertinent ou pas est-ce que tu veux que je développe encore plus de vidéos sur le revenu management, que je rentre plus dans le détail Pourquoi pas non aussi euh, cette chaîne YouTube euh, Je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu, je pense qu'elle t'a plu parce que là, j'ai vraiment monté d'un niveau euh, la valeur que je peux livrer euh, sur, euh, sur cette chaîne. Euh, et puis, bah écoute, euh, on a tout simplement terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.